Ah, je connais, je ah, connais quand même. Jean-François, Jean c'est Jean Espace FM à Paris. Là. Oui, qu'est-ce te tu fais Donc, bon nouvelle, Jean-François. En, fait, en fait, nous, on est des médias. Oui. Bel bonjour, nous, on est des médias. Nous, oui. on est Espace FM, c'est Radio Paris. Oui. Et puis, Télé Anti aussi, c'est en Télé Privée, télé -privée oui. Paris. Oui. Bon, ouais. moi, ça, moi, Laurent. Donc, moi, ça, mis ouais. Alors, moi, je vous ouais. pour tout ce qu'on a fait. Pourquoi moi, mais Mario Pourquoi moi, Mario Ah, Oubay. Ah, Oubay, d'accord. Mais moi, t'en parles, ouais, viens après. Ouais, voilà. Pour <laughs> t'en parler des projets radio, moi, je ça génial, puisque... On sait beaucoup quand même quand je suis l'actualité. Ouais. Et Maka a trouvé ça très, très belle, ça a très... Oui. Et belle ou bravo. Moi, je pense yes. aussi, bah... Vous savez, vous savez que cas vous pour travailler notre café maniant maintenant il les parents les mamans riches qui dans des, des, des, des situations difficiles et compliquées et je dis autres merci belle belle vous belle mais, oui. mais, mais nous merci nous nous continuer à qu'on nous pour pas nous des de établir des choses et puis pour nous euh, défendre place nous, en société aussi parce que c'est pas de, de, de, la nous non nous c'est gourmé Guinée si si pas, pas, pas de faire, de Personne qui fait beau. On fait, Il y a deux. Mais si on